Euh, alors, qu'est-ce que. Moi je me suis joint à, à, à Batman pour, pour, pour, pour travaille sur Ablin, ça tombe bien, pour je j'utilise presque tous les jours, mais je ne ouais. connais absolument pas. Et, euh, et je connais donc, sans, je ne connais pas, mais en plus c'est du JavaScript du du la... et Angular uh -huh. et ouais, non, vraiment, je ne connais pas. Et euh, Donc le but en fait c'était d'essayer de, de voir comment était possible d'intégrer euh, mute. Ou, on ne sait pas trop d'abord si c'est des de, de, de, de, de flux, de ou mute d'essayer d'intégrer euh, l'éditeur quelque chose de collaboratif, au sein de l'Ubbin, prétexte pour voir comment ça marchait. Euh, donc les textuels, euh, donc dans, dans l'Ubbin, en fait, il, a, il existe un éditeur collaboratif apparemment, mais il est désactivé. On peut se demander pourquoi, et en fait, quand on réactive ce qu'on fait là, on comprend vite, en fait, il ne marche pas plus. tout. Euh, donc, euh, <rire> ça, forcément, euh, ça, ça pousse à, à essayer d'investiguer pour en faire un autre. Donc là, on voit un exemple où on s'appelle, et on tape comme des morins pour voir, et y a des tonnes d'erreurs dans le console log, euh, parce qu'on a déjà des conflits à deux utilisateurs, 15. Euh, donc voilà, c'est une constatation, alors, en fait, on ne sait pas, la raison était débile, hein, on est en train euh, a déjà investigué. L'éditeur qui est utilisé, c'est un éditeur, par contre, euh, plus ou moins riche, qui QuidJS, que je connais pas du tout, mais qui permet vaguement de faire du formatage de texte, ce qui est un peu pratique. Euh, donc voilà pour l'état actuel. Ce on, ce on, a, on a commencé du coup par réactiver ce, cette petite collaboration. Donc il y a déjà cherché ça c'est bête, mais quand on ne connaît pas ça prend du temps, pour euh, voir ce qui existe euh, à l'état actuel. Euh, oui. Le but en fait c'est d'essayer d'intégrer Mute, donc de découvrir un peu ce que c'est, et c'est ce qu'on a fait, donc je vous slide de ce qui a déjà été montré. Euh, là c'est ce qu'on appelle le Mute Demo, c'est un, un client de démo pour, pour montrer ce que c'est faire Mute. Qui se compose à la fois d'une partie backend et à la fois d'une partie euh, cliente euh, en JavaScript. Euh, il utilisent dans la démo un éditeur euh, plutôt de code qui s'appelle ACE, dont le but est quand même très différent hein, de Quid, par exemple, c'est pas du formatage de, de texte, mais plutôt l'édition euh, du code. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a compris cet éditeur, donc il n'a pas le même look, qui a mis le même but. Donc euh, intégrer ACE n'est euh, pas forcément le but dans, dans, dans le build mais c'était une base d'un un éditeur collaboratif comme celui qu'on avait donc là on a fait des tests pareil on force on fait le et on ne trouve aucune erreur dans le à deux utilisateurs euh, voilà donc, euh, ouais, donc on a, une minute je ne reviendrai pas dessus il y a été introduit puis je pense qu'on va en reparler euh, cette semaine euh, le bilan ce qu'il faut faire les... euh, donc qu'est-ce qu'on a fait ben, donc il y a deux parties à que je vais expliquer on a réussi à intégrer la partie serveur dans la partie backend euh, pour qu'effectivement qu'ils se connectent bien, on regarde sur les traces de lec. En revanche, l'intégration du client est un peu plus compliquée pour différentes raisons, euh, notamment parce que le client est. Sans, enfin, est des Le client, c'est une API, je crois. Et qui est développée euh, dans le formisme Node. Et donc, on voulait l'intégrer dans le client web. Et donc, on a galéré un petit moment pour euh, le faire. Sachant que j'ai aucune compétence en angulaire. Et donc, euh, intégrer un sort partie à l'intérieur de toute la, la valse de modules. Euh, voilà, c'est galéré, on n'y est pas arrivé, en tout cas pas à temps. Et, mais c'est pas, pas perdu. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est ça, c'est effectivement correctement le rappeler pour l'intégrer comme, comme un composant ou un truc angula et pouvoir le référencer et, et mettre cet éditeur. Qui à terme ne va pas rester, comme je l'ai indiqué, c'est un éditeur de code. Mais dans l'idée, s'il marche, après on peut avec des adaptateurs euh, greffer l'aspect euh, concurrence et collaboratif. Voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, j'ai pas beaucoup de réponse, vous 是是是